Hello, hello, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 6 du podcast, ah j'ai changé de nom, j'ai changé de nom, du podcast Coach en Mission. Alors aujourd'hui j'ai un invité spécial. Bonjour, c'est <rire> Donc Dayon, euh, c'est mon neveu et euh, bah, c'est les vacances, du coup on l'accueille euh, euh, à la maison. Euh, Dayonne tu veux te présenter rapidement euh, Je m'appelle Dayon. Mm -hmm. J'ai 14 ans. Là, pendant les vacances, euh, je reste euh, chez moi. L'année prochaine, euh, je passe en troisième. Et voilà. Ok, cool. Bah voilà, on, on l'accueille en fait pendant quelques jours, et puis on va partir en vacances aussi. Et euh, bah voilà, Diane, j'ai toujours été très proche de lui parce que pour des raisons euh, assez particulières, euh, bah, voilà, je me suis quand même pas mal occupé de toi, Diane. Non ou pas Ouais, <rire> ok. Et du coup, bah, je me suis dit aujourd'hui, le thème, c'est les caractéristiques d'un bon coach. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, Dayan est là. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec lui parce qu'en plus, je devais travailler. Euh, J'ai pas mal bossé en ce moment. Et je, comme ça, je te présente, c'est quoi un coach Et je te présente qu'est-ce qu'un bon coach Et en plus, ça tombe bien parce que je pense qu'un bon coach, c'est aussi une bonne personne, tout simplement. Donc, on y va et comme chaque semaine, ce que je vais faire Diane, Dayan, c'est qu'il y aura l'astuce de la semaine. Aujourd'hui, je vais présenter un livre et je vais raconter ma vie à la fin. Je raconte toujours ma vie. Rappelle, il y a Alexa qui s'est lancé. Allez. Alors, un coach, déjà, c'est quoi Je vais essayer de présenter ça rapidement à Dayan. C'est quelqu'un qui… Alors, il faut qu'on arrête Alexa. Alexa, arrête le rappel. Ouais, désolé, il y a, il y a Alexa qui nous a, euh, qui nous a interrompu. Alexa, si tu sais pas, c'est l'enfant connecté. Alors, un coach, c'est quelqu'un qui aide une autre personne à travers des outils qui sont surtout l'écoute et le questionnement. Tu sais, tonton, il fait ça quelquefois avec toi. Au lieu de te dire « Fais-ci, si, fais-ça », je te dis « Qu'est-ce que tu aurais pu faire hier pour ne pas oublier <rire> ça ?» <rire> Tu vois Je rappelle. Voilà. Plutôt que justement te rappeler et te dire fais ci, fais ça, bah, je te pose des questions pour que toi, tu réfléchisses en fait. Ouais. Et ça, c'est mon travail. Il y a des gens qui me payent des milliers d'euros pour ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup, <rire> c'est ouais. beaucoup. beaucoup mais pourquoi c'est beaucoup à ton avis Est-ce que ça apporte beaucoup de valeur euh, Je sais pas. Bah, en tout cas, moi, je me permets de dire que ça apporte beaucoup de valeur. et En tout cas, ça apporte beaucoup de valeur aux, aux clients. Ça, j'en suis euh, certain. Et toi qui écoutes, n'oublie pas l'importance que tu as. Parce que je pense que dans la vie, l'une des plus grandes choses qu'on peut... Je vais te donner une définition un, de, de ce qu'est un coach euh, de manière un petit peu surprenante. C'est ce que j'ai présenté hier à une cliente. Je le dis, un coach, c'est une personne qui peut t'offrir de l'amour contre de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux payer quelqu'un pour que cette personne t'aime. Et euh, moi, je ne pense pas exagérer quand je dis que bah, j'aime mes clients et que ouais, l'amour s'achète. Alors, bien sûr que ça ne s'achète pas de la même manière qu'un couple. Bien sûr que je n'aime pas mes clients comme j'aime mon neveu ou mon épouse euh, ou quelqu'un qui m'est cher. Et puis, euh, c'est un amour qui peut s'arrêter aussi si un client n'est plus client. Mais pendant le temps de l'accompagnement, j'offre vraiment de l'amour au client. C'est pour ça que je peux facturer cher. Et parce que je l'aide à trouver des solutions à des problèmes, en fait. Par exemple, moi, mes clients, Diane, c'est des gens qui euh, ont un, une entreprise, qui ont une activité de coach, et qui n'arrivent pas à trouver des clients. Et tu leur aides à mieux travailler Voilà, je les aide à mieux travailler, à mieux trouver des clients. Donc, par exemple, un coach, imagine, il me paye 1000 euros. Et grâce à moi, il va aller trouver des clients, et il va gagner 10 000 euros. Du coup, il m'a payé 1000 euros, c'est cher. Mais si derrière, il gagne 10 000 euros, ça vaut le coup, non Oui, c'est vrai. Est-ce que tu me donnerais 1000 euros si je te donnais 10 000 euros euh, Oui, Oui. mais je pourrais te redonner en échange. Ouais, et tu pourras me donner 10 000, après je te redonnerai 100 000. <rire> pour simplifier, c'est presque ça, un coach. Mais tu vois, il y a des coachs dans tout. Il y a des coachs en développement personnel, euh, pour vaincre les peurs, les, cra euh, les peurs, pour mieux gérer ses émotions, son stress, pour perdre du poids, pour euh, bah, les coachs sportifs. Par exemple, ouais, tu ce que tu te rends compte que par exemple, le coach du PSG, tu sais comment il s'appelle Tourel, il s'appelle Thomas Tourel. Lui, il joue pas durant les matchs, il marque pas de but et pourtant, il est payé très, très, très cher. Il paye, je pense, qu'il gagne au moins des, des millions chaque année. Ben, un coach. Voilà, parce que c'est important en fait son rôle. Son rôle, s'il est pas là pour entraîner, pour conseiller, pour faire réfléchir. Les gens, bah même un meilleur joueur, même Kylian Mbappé ne peut pas être un très bon joueur s'il n'est pas coaché. Et C'est pour ça qu'un coach, il est bien payé parce qu'il permet aux gens de trouver leur potentiel et d'utiliser leur potentiel. Le coach de Kylian Mbappé, les coachs ont fait un très bon travail parce que Kylian Mbappé, s'il n'avait pas été bien coaché, il aurait pu être juste un joueur moyen. Oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, euh, bah, qu'est-ce qu'un bon coach Je vais en parler. Un bon coach, c'est euh, en cinq points, c'est d'abord quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Ça te parle ou pas C'est quoi de l'empathie d'ailleurs La gentillesse, non Ouais, c'est une forme de gentillesse. Par exemple, l'empathie, c'est euh, quand je te vois, j'arrive à deviner que tu es triste. <coughs> j'arrive à voir que tu as des soucis. J'arrive à euh, me préoccuper en fait de ton état. Ce pas, c'est pas juste je te regarde et puis euh, tu vas bien, tu vas pas bien. J'essaye vraiment de comprendre ce que tu as. Et du coup, un bon coach, s'il fait ce travail-là, par exemple, s'il voit Kylian Mbappé qui ne joue pas bien et qui regarde et qui voit que Mbappé n'est pas heureux en ce moment, eh ben, tu peux lui poser des meilleures questions. « Tiens, Kylian… Euh, » Ce serait trop cool hein, d'être euh, le coach si de Kylian. « Tiens, Kylian, euh, ça ne pas à la maison en ce moment eh ?» Et ben, là, il va te dire « Ouais, euh, ça ne va pas. » Et du coup, si tu l'aides à résoudre ce problème-là, il pourra devenir un meilleur joueur. Donc, avoir de l'empathie, comprendre les gens. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de ne pas juger. Par exemple, si tu as un client euh, qui euh, va mal, il eh ne ben, faut pas que tu lui dises « oh, tu es nul, oh, c'est pas bien, oh tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, franchement, euh, tu es bête ». Non seulement, tu ne dois pas le dire parce que tu comprends bien que non seulement, il ne voudra plus travailler avec toi, donc il ne va plus te payer, <rire> mais ça ne va pas t'aider. Tu vois, quelqu'un qui te dit « ouais oh, tu es nul, tu es nul, tu es nul ». Et du coup, il ne faut même pas le penser en fait. Parce que quand tu commences à penser, quand tu commences à juger quelqu'un, bah, ça se sent dans tes actions. Donc, un bon coach ne juge pas. Il accepte la personne telle qu'elle est avec ses expériences, ses forces, ses faiblesses euh, et ses défis. Et du coup, ça s'applique dans la vraie vie. Tu vois, moi, par exemple, il le... y, y a des gens bizarres dans la rue, dans le métro, des gens bizarres. Il y a même des voleurs, des agresseurs, des criminels. Eh ben, c'est facile pour nous de dire « il est méchant ». Est... Mais sans l'excuser, en fait, cette personne a peut-être vécu des choses que tu ne ouais, connais pas. Triste. Ouais. Et... Euh, ouais. et euh, troisième qualité, c'est d'être à l'écoute. D'écouter activement. Okay ça, c'est la base. C'est vraiment quand quelqu'un parle, de l'écouter. Ça, ce n'est pas agréable quand tu parles et que quelqu'un ne t'écoute pas, non ouais, Qu'il est sur euh, autre chose. <rire> Genre sur son téléphone ou des trucs comme ça. Et puis, en plus... Non seulement c'est pas grave, mais tu peux pas l'aider au mieux. Tu peux pas lui poser de bonnes questions si tu l'as pas bien écouté. Quatrième qualité, c'est quelqu'un qui se forme en continu. Un bon coach, c'est quelqu'un qui se forme. Par exemple, Tourelle, euh, l'entraîneur du PSG, on pourrait croire que bah, il donne des ordres aux joueurs et puis le jour du match il donne des ordres et puis c'est tout, c'est ça son travail. Mais non, en fait, il étudie beaucoup, il apprend beaucoup. Voilà. Il a besoin d'aller à l'école, d'une certaine manière, c'est ça, ça, ça son école. Oui, mais tous les jours, en fait, tu as besoin d'aller à l'école. Pas à l'école, le bâtiment, mais tous les jours euh, sur euh, YouTube, par exemple. Quand il s'agit de jouer, quand tu regardes des vidéos sur YouTube, tu apprends des choses. Oui. Et après, tu, quand tu vas jouer, tu peux les mettre en application. C'est vrai. C'est quoi tes jeux préférés en ce moment euh, Mon jeu favori est le plus joué dans le quart de la Terre, je pense. Puisque dès le confinement, il y avait 350 millions de joueurs qui jouaient à Fortnite. Waouh <rire> Trop bien, trop bien. Donc Fortnite, tu veux nous décrire pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi Fortnite euh, C'est un Battle Royale. Approche-toi un peu du micro, tu veux C'est un Battle Royale euh, où euh... bah je sais pas en fait. <rire> ouais. bah, c'est plein de gens qui s'entretuent. Oui, c'est ça. <rire> voilà, mais c'est plutôt mignon. Euh, c'est... Il y a des personnages et tout. Euh, cool. Et euh, cinquième qualité, j'ai envie de dire, que c'est quelqu'un de sympathique. Parce que personne n'a envie d'aller travailler avec un coach en mode comme si c'était un médecin, quoi. Qui te, donne, qui te guérit, tu vois. Tu as l'impression que tu es nul, tu vois, il y a quelqu'un qui t'aide. Non, tu as envie qu'un coach, il soit sympa. Par exemple, moi, j'ai un coach américain euh, qui est catcher Tu sais ce que c'est que le catch, Diane euh, C'est dangereux, non Ouais, mais c'est quoi tu, tu vois ce que c'est ou pas C'est pas John Cena il fait ça, non Ah, je sais, je sais pas, je les connais pas les nouveaux. Ils sont sur un ring, ils s'attrapent, ils, ils se font des clés de bras, ils se sautent dessus. Je sais c'est John Cena. Ok. <rire> <rire> bah, tu sais que c'est pour de faux, hein Oui. Ouais, ok. Et du coup... Euh... Des fois, il y a des gens euh, dans les spectateurs, euh, ils tapent les shortbox, c'est vrai Bah ouais, mais je pense que c'est pour de faux aussi. C'est scénarisé. Et du coup, bah, j'ai un coach sympa et du coup, ça me donne envie de l'écouter, de travailler avec lui. Ouais. Donc ça, c'est difficile pour toi qui écoutes. Euh, si je te dis, bah, sois juste sympa, bah, oui, c'est difficile. Okay c'est difficile, mais je te dis quand même, okay plus tu es sympa, mieux ce sera. Et puis, un bon coach, ce n'est pas simplement ça. Ça, c'est un bon coach, mais j'espère pour toi que tu as compris que créer un business, ce n'est pas juste un mot coach. Tu dois être un bon dirigeant d'entreprise. Donc, on développera ça éventuellement et certainement en fait dans les prochains épisodes de podcast, mais je te les donne. Un bon coach, c'est un bon marketeur aussi. C'est aussi un bon vendeur et c'est aussi un bon financier. Sinon, tu peux être un coach au chômage et pauvre et il n'y a rien de mal, hein mais tu n'es pas… pas... Comment Il ne gagnera pas d'argent. Voilà, il ne gagnera pas d'argent, exactement. Si tu ne fais pas de marketing, si tu ne vends pas, si tu ne prends pas soin de de tes finances, bah, tu ne pourras pas gagner d'argent et si tu ne gagnes pas d'argent, il faut arrêter. Ouais. Quoi, et tu devras arrêter, disons. Quand je dis tu, ce n'est pas forcément toi, Diane, en fait. Je, dis, je tutoie les gens qui nous écoutent, en fait. <rire> ah oui, je ne t'ai pas prévenu. En fait, même s'ils sont des centaines et des milliers à nous écouter, je les tutoie comme ça quand ils, quand ils m'écoutent, quand ils nous écoutent, ils ont l'impression qu'on leur parle. C'est pour ça que je les tutoie. C'est vrai Ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs, n'hésite pas à faire un message, mettre un avis et 5 étoiles sur iTunes. Et dites-nous si, euh, si tu as aimé cet épisode de podcast. Voilà, c'est les 5 caractéristiques d'un bon coach. Empathie, pas dans le jugement, à l'écoute, se forme en continu, sympathique. Et puis, on ajoute à ça 3 qualités de dirigeant d'entreprise, de un bon marketeur, un bon vendeur et un bon financier. Et on développera ces points plus tard. On passe maintenant à l'astuce de la semaine. la musique ou bien. <rire> ok ok alors euh, l'astuce de la semaine c'est un livre qui s'appelle Traffic Secrets euh, c'est un livre de Russell Brunson qui euh, parle de comment attirer du trafic donc d'habitude je euh, je recommande pas forcément les livres de marketing parce que on ne vend pas le coaching de la même manière qu'on vend euh, on ne vend pas le coaching de la même manière qu'on vend d'autres produits donc, je n'ai pas envie que tu commences à, à te lancer dans du marketing euh, de, en mode infopreneur, par exemple, parce que ce n'est pas la même chose. Mais Traffic Secret, c'est vraiment un très bon livre. C'est une approche, c'est très stratégique. Donc, euh, je t'invite à, à te le procurer. Je te mettrai le lien en description. Euh, voilà, voilà. Et on va passer maintenant à… Tu vas appuyer sur le bouton, Diane Vas-y, appuie. Attends, attends, vas-y. T'aimes bien cette musique ou pas Euh... T'entends rien. <rire> rien non. Ah t'entends Ah ouais, t'aimes bien quand même. Ok, je vais baisser un peu parce que les fois dernières j'ai mis tellement fort que les gens ne m'entendaient plus. Alors euh, je vais vous donner un peu de mon actu perso, donc on part en vacances avec Dayon à Dienville les prochains jours, donc c'est euh, euh, entre Paris et l'Alsace. Ouais, je sais pas si tu savais, Dayan. Euh, et puis après, on... Dayan rentrera et nous, on ira en Alsace. Puis on ira sur euh, un lac avec Marina, avec Tata. Dayan, on va dormir dans, un... dans une cabane au milieu d'un lac. Oh, trop bien C'est-à-dire qu'on va prendre un bateau, on va aller au milieu du lac et on, on va dormir là-bas. Ouais Un petit bateau, une barque. Attends, mais il y aura déjà la maison sur le lac Ouais. Au milieu, il y a une, un petit îlot avec une cabane. Euh, elle, est... Est, elle est sécurisée, grande. Bah, je protégerai Marina, je, je prendrai un, une épée. <rire> bah oui, normalement, c'est un lieu sécurisé, mais ça peut faire un peu peur, ouais. <rire> voilà, voilà. Donc, euh, dans l'équipe, nous a rejoint aussi une nouvelle coach qui s'appelle Estelle, qui va s'occuper des, des euh, nouveaux participants de Mission Passion, le programme d'accompagnement qu'on propose. On a aussi une happiness coach qui est euh, euh, Elisa et euh, j'aimerais bien les interviewer un jour, vous les, te les présenter, etc. Euh, et puis, alors j'ai mis deux fois vacances, c'est bon, on a compris, je partais en vacances. Euh, toi, tu vas faire quoi en vacances en août Dayane euh, Je vais partir en colonie de multi-activités. Ok, tu vas faire quoi junior. comme activité Il euh, y aura plusieurs activités comme... Euh, bah, les sports euh, comme tennis de table, euh, tennis, les sports de euh, tir à l'art. Rapproche-toi du micro. Il y aura du foot. On ira à la piscine, au futuroscope. Bah, comme j'y vais tous les ans, à la même colo. Quoi, puisque mm -hmm. à chaque fois que c'est réservé, réservé, où il n'y a pas assez de place, où c'est pas le bon moment, voilà. <rire> c'est trop dommage. Je peux toujours je peux que prendre la même colo. T'aurais aimé faire quoi bah, Approche-toi. Des colonies d'aventure. Hein, d'aventure C'est-à-dire, c'est quoi les colonies d'aventure euh, Cabane. Waouh. Wow. Euh, toi, cabane tu aimes ça, toi arbres. Ça te fait pas ça peur, ça Non, non, non. Ok, cool. Bon, bah, on essaiera de faire un truc, nous, alors. Hmm. C'est cool à savoir. Cool. Euh, et puis, une dernière actu. Euh, voilà le, le compte Paparentalité. J'ai lancé un compte Instagram d'Ayane qui s'appelle Paparentalité. C'est pour euh, les papas. Oui, oui, mais je te, je te dis. Et c'est un compte, bah, je vais te montrer pour les futurs papas, ou non, pour les papas et les futurs papas, et je me suis dit si j'ai 100 abonnés, euh, je euh, crée un podcast sur ça, j'en ai 54. Et du coup, regarde, je publie des photos de, de moi. <rire> voilà, allez sur Paparentalité sur Instagram pour me retrouver. <rire> ça, c'est quand je joue à la PlayStation. Bref, en tout cas, euh, Diane, je suis super content que tu es. Que, que de t'avoir eu, je pense que je vais t'inviter à d'autres reprises. Tu m'as l'air d'être hyper à l'aise et t'aimes bien faire ça, non euh, Bah ça fait longtemps, en plus. Ouais. Donc, euh, voilà. On avait fait un podcast qui s'appelle Paris en famille quand t'étais plus petit. Ah c'est vrai. Ouais. Et à chaque fois. <rire> à chaque fois quoi Bah j'étais quoi. Ouais. Mais je les ai retrouvés, les archives. On les écoutera un jour. Euh, ils étaient pas bloqués ou Ouais, mais je les ai retrouvés quelque part. Tu veux un mot pour terminer cet épisode ben, Merci d'avoir écouté. Euh... <rire> Mettez un pouce bleu si vous voulez que Dayan <rire> revienne. <rire> et puis voilà, Dayan, je vais le faire travailler euh, aussi pour qu'il gagne un peu d'argent de poche et pour qu'il participe au business. Cool. Dayan, autre chose Non. Oh. Merci. OK, merci à tous. Euh, merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.